Bonjour à tous, je vous ai vu hier, je suis passée en live hier, je suis Armelle Timine. je suis thérapeute énergéticienne et en fait il manquait, il manquait quelques éléments <rire> dans mon live, donc euh, voilà, j'aimerais que vous ayez vraiment toutes les informations euh, nécessaires, c'était juste pour vous dire qu'on se retrouve le dimanche 22 septembre, donc c'est à Nice que ça se passe, à l'hôtel Arenas, à Novotel, hein, au Novotel pour euh, un salon de la spiritualité, du développement personnel et des thérapies naturelles qui est organisé par l'association Lumina. Voilà, donc euh, moi, en, je vais présenter une conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. La conférence aura lieu à midi, donc euh, je vous invite à venir nombreux euh, si vous avez envie de comprendre ce que c'est que la déprogrammation euh, des mémoires cellulaires, qu'est-ce que les mémoires cellulaires, et aussi comprendre quels sont les impacts euh, de ces mémoires cellulaires sur notre quotidien, euh, ici et maintenant. Et juste en quelques mots, les mémoires cellulaires, c'est tout simplement vous donne une explication de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez une blessure, une difficulté, un trauma, quelque chose qui vous a touché dans votre enfance, dans un morceau, un moment donné de votre vie et qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir ici et maintenant. C'est comme si vous traînez toujours les boulets avec vous et malgré tous les efforts que vous mettez en place, malgré ben, les mantras, les pensées positives, malgré les thérapies que vous avez pu faire, et eh bien en fait ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas parce que votre réalité ne change pas parce que les situations que vous vivez se répètent toujours en boucle et en fait il y a une explication à cela donc si vous êtes curieux de comprendre pourquoi est-ce que votre vie est ce qu'elle est et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une solution, pourquoi c'est compliqué la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, c'est-à-dire des vies antérieures est une explication, peut vous amener des pistes, déjà pour vous permettre de vous comprendre, et vous comprendre c'est ce qui va vous permettre de trouver du coup la solution la plus adéquate vraiment à, à, à ce que vous vivez, aux difficultés que vous vivez ici et maintenant, donc venez Venez me voir, la conférence est à midi. Euh, voilà, je pense que ça va être vraiment riche d'informations. Ça va vous permettre de vous ouvrir déjà euh, la compréhension et d'avoir euh, du coup les clés euh, les clés de ben, comment faire, quelles sont les, les, les pistes à suivre, les démarches à, à, à suivre afin que vous puissiez trouver une réelle solution. Euh, euh, bah, à ce que vous vivez parce que les solutions sont là, la seule chose c'est que parfois on ne sait pas comment faire et le comment faire réside justement euh, dans, dans cette déprogrammation là, voilà euh, par ailleurs euh, je vais aussi tenir un stand de 10h à 20h. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'occasion de, de nous rencontrer. Euh, je serai ravie de répondre à vos questions et aussi euh, de, de, de répondre à, à vos questions personnelles. Des séances individuelles euh, découvertes vont être offertes. Donc, euh, offertes. Et donc, venez, juste venez me voir. C'est l'occasion de pas de, bah déjà d'avoir une... Un, une clarté, du sens dans ce qui est en train de, de se jouer pour vous, dans ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, je serais ravie de vous accueillir. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, euh, j'ai tout noté. Oui, l'entrée au stand est gratuite. Donc, ça, c'est important euh, que vous ayez cette information-là. Et euh, la conférence. En tout cas, une conférence, la mienne est à 5 euros. Mais il y a des prix de groupe dégressifs aussi. Donc, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à y aller pour, pour avoir plus d'informations. Euh, voilà. En même temps, d'autres intervenants, d'autres thérapeutes seront là, présents aussi. Et c'est important pour moi de le dire parce que j'ai envie de le dire que tous ces intervenants-là ont été sélectionnés avec soin par l'organisateur qui est Didier Gasto qui est euh, quelqu'un qui, est très, euh, qui est, est très animé et investi en tout cas à ce que nous puissions éveiller nos consciences et euh, nous avons énormément de chance justement d'avoir des conférences qu'il organise et de faire venir des intervenants qui sont euh, euh, très connus donc merci, euh, donc venez, venez, venez en toute confiance, euh, venez en oui c'est ça en toute confiance parce que c'est important de, à un moment donné de dire bon ben voilà je, je peux me déposer, je peux rencontrer quelqu'un qui peut m'aider réellement donc je pense que là vous avez vraiment un panel où vous allez pouvoir rencontrer chaque thérapeute discuter, parler et, et, et venir en toute confiance donc ça c'était important pour moi de le dire et j'ai oublié de le dire voilà, euh, c'est aussi un salon qui a été, euh, qui va être super parce qu'il y, y a vraiment tout un panel de choses, de, de, de propositions pour vous, justement. Il euh, y, y aura des conférences, il y aura des ateliers aussi. Il euh, y a aussi la découverte de la lampe Pandora, donc euh, c'est super intéressant, je, je vous invite à venir. Et aussi des projections documentaires. Donc, en fait, euh, on se pose souvent la question de... de, de comment faire pour se sortir de là où on est et il y a des journées comme ça qui sont faites où il y a des gens qui s'appliquent, où l'organisateur s'applique à ce que vous à répondre à vos besoins. Donc, euh, n'hésitez pas à venir. Surtout, je vais vous demander de partager le lien euh, que vous... Si, si vous pouvez venir c'est vraiment super venez avec vos amis, parlez-en à votre entourage si vous ne pouvez pas venir, partagez le lien quand même parce que vous allez tout simplement offrir la possibilité à votre entourage d'avoir la formation à votre entourage aussi d'avoir le déclic de dire tiens, et si je venais et si je venais et, et peut-être que la solution est là pour vous voilà, donc je vous invite à venir euh, nombreux moi en tout cas, mon intention à travers cette conférence qui est la déprogrammation des mémoires cellulaires et carmiques, puisqu'il a fallu faire un choix sur le thème. Et pour moi, en tout cas, mon intention, c'est surtout de, voilà, de vous, vous amener le fait qu'il y, qu y a des solutions, que la vie n'est pas une fatalité, que vous n'êtes pas obligé de subir les choses. Euh, en, on a, il y a des solutions qui sont là, la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques est un processus qui est vraiment puissant parce que ça va vraiment vous amener à un changement qui est concret, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la compréhension parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « ben voilà j'ai déjà fait un travail sur moi, j'ai compris ma problématique » Et malgré tout, je n'arrive pas à sortir de cette situation. La situation me revient de manière récurrente. Et moi, je leur dis tout simplement que c'est normal parce que l'information bloquante reste cristallisée dans vos cellules. Voilà, donc vous voulez en savoir plus, venez, c'est le dimanche 22 septembre à midi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté toutes les informations supplémentaires, cliquez sur le lien, partagez-le et, euh, et voilà, ce sera une journée super de rencontre dans tous les cas. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveille, un merveilleux dimanche, encore ensoleillé, en plein été. Je vous dis à très vite, au revoir.